Eh bien bonsoir, jeudi 28 septembre 2017, donc euh, dernier jeudi du mois de septembre 2017, en direct euh, de République pour la 25e émission de Radar, donc euh, radio anarchiste diffusée à la République, toujours avec euh, notre ami Ali et ses amis, qui malheureusement ne sont plus que trois depuis le 11 juillet 2017, parce que Amjad a été décapité et son corps ensuite a été crucifié exposé en public jusqu'à pourrissement des chairs avec la complicité de l'ensemble de la classe politique française qui n'en a pas parlé ainsi que les médias de masse. Donc cette émission, moi justement j'ai décidé de la consacrer un petit peu à, à toutes ces omissions, omissions radiophoniques, omissions télévisées, omissions même euh, littéraires euh, de la presse écrite. Et je veux parler d'un texte, d'une lettre ouverte euh, de Madame Annie Thébaumoni. omission omissions volontaires, plutôt. Des omissions volontaires, exactement. C'est plus omission. Exactement. Nous, on fait des émissions, eux, ils font des omissions. Et donc, par rapport à ça, durant cet été d'urgence, il y a eu beaucoup de, de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de projets euh, industriels ou extractivistes ou financiers qui ont été mis en place, et bien, sûr, et bien sûr, la seule fois où on parlait de ça, on parle toujours du code de travail, de loi travail, comme si ou de violences policières ou de choses comme ça, comme si c'était les sujets centraux. Moi je dirais ça, ce sont des conséquences d'une violence sociale euh, programmée totalement programmé, c'est-à-dire totalement prémédité. Et par rapport à ça, on a Annie Thébaumoni qui a adressé au ministre de la Transition écologique, M. Nicolas Hulot, une lettre. Donc cette lettre, elle, elle, elle lui a adressé en juin 2017, donc ça fait trois mois. Ça fait trois mois, je, je, je, je m'intéresse un peu aux choses. Je ne crois pas que M. Hulot ait trouvé un peu de son précieux temps pour répondre à Mme Annité Beaumoni, Peut-être est-ce que je me trompe. Mais moi, ce que je pense important et ce que je sais, c'est que dans les médias, alternatifs ou non, on n'a pas parlé de cette lettre ouverte parce qu'elle elle, elle est symptomatique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, au lieu de se diriger vers des scientifiques ou des chercheurs, quand on parle de, de sujets... Euh, extrêmement grave, comme euh, les, les conséquences euh, euh, sanitaires d'une mine qui va générer des poussières d'amiante, eh bien euh, on a un ancien présentateur de télévision euh, qui est présenté comme étant euh, un parangon de l'écologie, alors qu'en en fin de compte il est à l'écologie, ce que moi je suis à l'église catholique, et, et, et alors qu'il a interpellé, par des gens qui ont un, un, un background à la fois euh, intellectuel et professionnel pour pouvoir parler de manière étayée de sujets graves qui intéressent tous les Français, eh bien, on n'a pas de réponse. Donc, j'avais repris ce texte de cette lettre ouverte dans un article le 29 juin 2017 sur le site sanurezo.org et je vais passer directement au vif du sujet. Donc, la lettre est écrite par madame Annie Beaumoni qui est directrice de recherche honoraire à l'INSERM, Université de Paris 13, qui est présidente de l'association Henri Pesra, et aussi présidence de Ban-Abestos, c'est-à-dire interdire l'amiante, tous les problèmes qui, euh, sanitaires qui sont liés aux activités industrielles qui utilisent l'amiante, qui normalement sont interdites en France, grâce à Monsieur Henri Pézard. Donc, Paris, le 27 juin 2017, lettre ouverte à Monsieur Hulot, ministre d'État. Monsieur le ministre, chercheur en santé publique, je m'adresse à vous aujourd'hui au sujet d'une situation gravissime, celle du projet de réouverture d'une mine de tungstène et d'amiante. Parce qu'il faut bien voir, ça c'est une un petite parenthèse que je fais, c'est que il est rare qu'on ait une mine d'or, une mine de tungstène. Dès qu'il y a activité extractive, on extrait à la fois des métaux, des minéraux. Et, et l'amiante, justement, est un alliage de métalloïdes, de métaux et de minéraux. Donc on va en parler, les différents types d'amiante qu'on trouve euh, dans la terre, et elle en parle aussi dans sa lettre. Donc, et d'amiante. Oui, 20 ans après l'interdiction de l'amiante, ce projet voit le jour dans notre pays, alors que la France n'en finit pas, à raison de 10 morts par jour, dix morts par jour, de voir mourir des suites de maladies liées à l'amiante, des travailleurs ou anciens travailleurs, leurs familles, ainsi que des riverains de sites ou résidents d'immeubles contaminés par l'amiante. Là déjà, on voit dans l'introduction qu'on parle quand même d'un sujet avec mort d'homme, et puis, puis c'est pas peanuts. moi je lis « 10 morts par jour ». Donc euh, je connais Madame Anité Beaumony, je sais que euh, si elle dit « 10 morts par jour », c'est qu'il n'y en a pas 20, et qu'il n'y en a pas 5, et qu'il n'y en a pas 1. Donc, la société Variscan Mine, ou Variscan, je ne sais pas comment ça se prononce, sans cesse en quête de nouveaux projets a obtenu par le premier ministre Bernard Cazeneuve petite parenthèse ce premier ministre Bernard Cazeneuve qui a été le, le ministre de transition électorale qui a été le ministre de l'état d'urgence permanent donc euh, le ministre de l'intérieur euh, de monsieur Hollande donc euh, aujourd'hui dans le cadre du gouvernement Hollande II, que les gens appellent le gouvernement Macron eh bien euh, euh, on a des projets industriels qui sont euh, pérennisés à travers euh, les nouveaux responsables. Donc, a obtenu par le premier ministre Bernard Cazeneuve un permis exclusif de recherche visant la réouverture de la mine de Salos sur la commune de Couflant en Ariège. Donc voilà. Dans les années 1980, avec Henri Pesra, qui fut le scientifique à qui nous, de, nous devons l'interdiction de l'amiante la, en France, j'ai été amené à répondre à la demande désespérée de mineurs de cette mine de salauds, entre parenthèses, alors appelée mine d'Anglade. Alors ils étaient atteints d'abestose et de cancer. Directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la toxicochimie des fibres minérales, Henri Pezra identifia très rapidement, après d'autres spécialistes du BRGM, alors le, le BRGM c'est le Bureau des recherches euh, géologiques et minières, qui s'intéresse aussi à tout ce qui est des bassins versants, et de la CRAM, donc c'est les caisses régionales d'assurance maladie. Alors, il, il a identifié avec ces gens-là la contamination du minerai de tungstène par deux variétés redoutablement toxiques d'amiante amphibole, l'actinolite et la trémolite. Donc, moi, j'ai fait des recherches sur l'actinolite et la trimolite. Donc, ce sont deux variétés d'amiantes qu'on retrouve dans les mines de tungstène, donc associées au tungstène, auxquelles s'ajoutaient des poussières de silice, également pathogènes. Nous avons obtenu, pour certains des mineurs gravement atteints, la reconnaissance en maladie professionnelle, demandé des mesures de prévention, un suivi médical digne de ce nom, la création d'un registre des cancers de l'Ariège, toutes nos demandes sont restées lettres mortes. La mine a fermé ses portes en 1986. Les mineurs ont quitté la région et aucun bilan de cette catastrophe sanitaire n'a alors été établi. Donc on voit que dans les années 80, le chercheur Henri Pezra a déterminé que cette mine avait été responsable vis-à-vis -vis des travailleurs et vis-à-vis -vis des populations locales de maladies liées à l'amiante et de cancer que à la fois le BRGM et la CRAM ont participé à ces travaux, qu'il a obtenu la reconnaissance de maladies professionnelles pour des travailleurs et que malgré tout, toutes les demandes qu qu'il qu avait faites, euh, un suivi médical digne de ce nom, la création d'un registre des cancers, tout cela est resté lettre morte. Et aujourd'hui en 2017, il y a une société, variscanmin qui demande la réouverture. Donc, Madame Moni continue sa lettre ouverte et elle écrit ⁇ Dans cette magnifique région pyrénéenne, à quelques kilomètres de l'Espagne, la vallée de Couflans s'est progressivement reconstruite avec des activités d'agropastoralisme, d'artisanat, de tourisme de randonnée, dans un cadre environnemental réorganisé, même si les traces de l'activité minière demeurent, avec des résidus miniers toujours présents, contaminés par l'amiante l'arsenic, l'acide, silice et les acides qui furent utilisés pour traiter le minerai afin d'en extraire le tungstène donc c'est la fameuse lixivation à chaque fois, le minerai réduit en poudre est attaqué par un acide pour extraire la partie métallique qu on, qu on, qui, qui est la partie recherchée donc c'est souvent de l'arsenic ou, ou du cyanure qui sont utilisés, Là, dans ce cas là c'était de l'arsenic aujourd'hui Fort des carences de la santé publique qui ont privé les travailleurs victimes des toxiques miniers de l'accès à leur droit à réparation, les dirigeants de Variscan Mine, ni les dangers identifiés il y a 30 ans, disqualifient les travaux d'Henri Pezra, les miens ainsi que ceux d'autres chercheurs en toxicochimie et santé publique et veulent imposer à marche forcée, et je trouve que le mot marche est très bien choisi de la part de Madame Anité momoni c'est cette république plutocratique en marche, marche forcée. Qui nous le, fait marcher. Voilà, exactement. Et qui nous tue. Le développement de l'exploration minière au mépris des risques que cette démarche même fera courir aux travailleurs, aux habitants de la vallée, sans parler des atteintes irréversibles à leur environnement. Elle s'arrêterait là, déjà, on est un peu subjugué. On se dit, euh, comment est-ce qu'on est qu peut simplement envisager de, de réouvrir un site minier dont on a identifié les problèmes il y a 30 ans Mais non, ce n'est pas fini. La mairie de Couflant et plusieurs associations tentent d'empêcher ce désastre. Ils ont introduit des recours auprès du Trémidal administratif et ils luttent à armes inégales contre un industriel prêt à tout pour arriver à ses fins. soi disant au nom de l'emploi. Alors donc voilà, le premier argument de cet industriel serait l'emploi. Mais on retrouve cet argument en Guyane par rapport à l'immonde projet Montagne d'Or. Il est insensé d'imaginer qu'en France, en 2017, refusant de tirer les leçons d'une des plus grandes catastrophes sanitaires qui a frappé la France au XXe et au XXIe siècle, donc le, la catastrophe de l'amiante, les pouvoirs publics se laissent séduire par des emplois qui tuent. Une soi-disant expertise sanitaire serait le moyen de départager les partisans et les adversaires de ce projet, comme s'il était possible de réduire en duel pour ou contre les enjeux en présence. D'un côté, la vie et la santé de la population de Couflant, Salot et des futurs travailleurs de cette mine. De l'autre, les profits des responsables du projet. Une clique, donc c'est des commissions locales, voilà, une clique et un groupe technique avait été mis en place par Madame la Préfète de l'Ariège. Alors, on, on voit arriver les institutionnels, donc la Préfète, la Préfète, qu'est-ce que c'est qu'une Préfète ou un Préfet Une Préfète ou un Préfet, préfet c'est un personnage qui n'est pas élu, qui est désigné <rire> directement par le Président de la République, et qui a le droit de vie et de mort dans sa préfecture. Donc c'est lui, par exemple, qui décide euh, des plans d'évacuation, s'il y a une centrale nucléaire qui se, met, euh, qui se mettrait par inadvertance à exploser ou à fuir, et dirait « restez chez vous ». Restez chez vous, mettez une serpillière sous la porte et, et obéissez au préfet. Tout va bien, tout va très bien, messieurs, dames. Et donc, voilà, il y, y a... Là, on voit que la préfète de l'Ariège est partie prenante. Donc, elle met en place des réunions techniques et elle dit, hier, se tenait une réunion du groupe technique au cours duquel les experts de varese cambine Donc, on voit que la société qui est partie prenante, c'est elle qui amène ses experts. Donc euh, c'est comme si moi, je fabriquais les cigarettes Roger Limot, et qu'on me disait « mais putain, tes cigarettes, elles elle collent le cancer, les trucs, les machins. » Un petit goût de Tchernobyl. Un là. petit goût de... Ah, voilà, les cigarettes rogénimo un petit goût de Tchernobyl. Et que moi, j'arrivais euh, de, devant les pouvoirs publics avec mes experts qui allaient expliquer que, bien sûr, la cigarette rogénimo, c'est bon et c'est beau. Voilà, donc... Elle floute pas. Exactement. Donc, les experts de Varipkan Bin nous ont systématiquement coupé la parole refusant toute écoute et tout dialogue avec les experts appelés par la mairie et les associations. Donc on voit que d'un côté, il y a la préfecture avec l'industriel et leurs experts qui, pendant une réunion, ont coupé la parole des gens qui étaient mandatés par la mairie et par les associations et, et des gens qui sont des experts indépendants. Donc on, on, déjà, on se dit il y a un vrai problème. Alors, à propos de ce que nous avions à dire à partir de travaux scientifiques reconnus, parce qu'il ne s'agit pas euh, d'aller dire, ah ben oui, moi, moi je suis contre la mine d'amiante, euh, non il s'agit de dire, voilà, cette mine a déjà été ouverte il y a 30 ans, il y a tant de personnes qui sont mortes, euh, la population on sait qu'il y a eu des cas de cancer et des cas, et des cas de maladies induites par l'amiante, parce que malheureusement, l'amiante c'est l'asbesto, c'est-à-dire c'est une maladie. C'est pas obligatoirement un cancer, mais par contre c'est euh, mortel. Rappelle quand même à tout le monde que la cigarette au n'existe pas. Oui, la cigarette au génie n'existe pas mais et n'existera bon, et, et, et jamais parce que moi-même je ne fume pas. Ah, voilà. Et donc, c est, c est, les associations, les, les gens mandatés par les associations. Qui, à partir de travaux scientifiques reconnus en santé publique et en toxicochimie, ces gens-là ont été obligés de se taire face aux experts de l'industriel. C'est la raison qui me fait aujourd'hui démissionner de la clique. Donc, Mme Annick Témomony, dans sa lettre ouverte, explique à M. Nicolas Hulot, ancien présentateur télé, qu'elle est obligée de démissionner d'une commission parce qu'on lui demandait, les experts ne lui ont pas laissé la parole dans des réunions qui étaient convoquées par la préfète de l'Ariège. Donc, c'est très intéressant. Je ne, veux, je ne peux d'aucune manière continuer par ma présence dans ces instances à porter une caution à ce projet mortifère. Et là, je, je trouve que Mme Anité-Mobeni résume bien le fait de porter caution. C'est-à-dire, elle se retire de ces réunions tout simplement parce que, un, on ne l'écoute pas. Et que deux, parce qu'on ne l'écoute pas. Si elle y reste, on va dire, mais il y avait Mme Anité-Mobeni à cette réunion. Et donc, les conclusions de la réunion... Comme on dit, qui ne dit mot consent, elle n'a pas pu parler, donc elle consent. Non, elle ne consent pas. Et en fin de compte, je crois qu'elle sous-entend aussi au, au ministre Nicolas Hulot. Euh, écoute Nicolas, si tu démissionnais de ton poste de transition écologique, ce serait peut-être après tout pas une mauvaise chose pour toi, parce que là, franchement, tu es en train de faire un truc qui n'est pas cool du tout. Alors, peut-être, vous souvenez-vous qu'en 2012, j'ai refusé la Légion d'honneur que Madame Cécile Duflot, alors ministre, souhaitait me décerner. Oui, bien sûr, moi je m'en souviens très bien, euh, euh, je me souviens aussi que Marcel Tardy, le dessinateur de bande dessinée aussi, a, a décliné euh, poliment euh, cette légion d'honneur, voilà, et, et donc elle, elle a refusé pour des raisons qui l'amènent aujourd'hui à adresser cette lettre ouverte, car le péril est grand, il y a urgence, donc on voit bien qu'elle explique que là, il y a péril, il y a urgence, donc il y a un, un état d'urgence sanitaire. Hein, quand même de, de, la, de la part d'une femme qui sait de quoi elle parle. Et puis ça tombe bien, on est dans l'état d'urgence. Exactement. Et donc, péril, urgence, il est média, il n'est pas. Ou l'état de notre urgence. Exact, exactement. Donc là, elle le dit. Et donc, en tant que chercheur en santé publique, je travaille depuis plus de 30 ans à la production de connaissances sur les atteintes à la santé par les risques du travail. Ces connaissances sont méprisées, niées, parce que les atteintes touchent les ouvriers parce qu'il apparaît légitime aux yeux des dirigeants d'entreprises et des pouvoirs publics que les travailleurs perdent leur vie à la gagner. Et là, on a le fin mot. Effectivement, pour paraphraser M. Jourdain, il faut travailler pour vivre, mais non vivre pour travailler. Et là, qu'est-ce qu'elle nous explique Effectivement, dans certains secteurs industriels, euh, que ce soit des secteurs extractivistes, ou euh, la pétrochimie, ou la chimie, ou le nucléaire, eh bien, il y a des travailleurs qui sont exposés à, à des risques mortelle Et donc à partir de là, il ne s'agit plus de gagner sa vie. Réellement, tous les ans, des dizaines de travailleurs en France perdent leur vie parce qu'ils sont exposés soit à des solvants, soit à des radionucléides, ou soit à des poussières d'amiante. Et donc elle a tout à fait elle est tout à fait en droit, elle en a même le devoir de dire de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il y a péril et urgence. C'est la raison pour laquelle j'ai refusé la légion d'honneur. C'est la raison qui me fait vous écrire et vous demande instamment d'intervenir pour mettre un point d'arrêt à cette démarche délibérée de mise en danger de la vie d'autrui. » Et donc là, on a la qualification quand même d'un article de, de droit « mise en danger de la vie d'autrui ». Donc, Monsieur Hulot, en ne prenant pas de mesures pour interdire la réouverture de, de cette mine, il s'expose à quoi Il s'expose à une mise en danger de la vie d'autrui. C'est-à-dire qu'il est au courant vu qu'il a eu, eu la lettre ouverte et donc s'il ne fait rien, eh bien, il y a non-assistance à personne en danger. Et donc, alors que tant de sites miniers, dits orphelins, depuis leur abandon par les exploitants, exigeraient une politique active de réhabilitation et de mise en sécurité des riverains, et donc là, elle va plus loin, elle dit qu'en France, on a beaucoup de sites miniers, comme ce site minier qu'on veut réouvrir, qui nécessitent une politique active de réhabilitation et de mise en sécurité des riverains. L'exploration plus l'exploitation d'une mine, dont les risques de contamination par l'amiante, l'arsenic et la sélice sont adhérés, dans une vallée habitée, constitue un acte de violence extrêmement grave contre ceux qui y vivent. Donc là, elle nous parle de la violence industrielle, et c'est très intéressant parce que les médias, dès, dès qu'il y a une voiture de police qui brûle, et ben effectivement ça devient une, une affaire d'État. Et là, on est. On est vis-à-vis -vis de travailleurs et de riverains, donc de femmes et d'enfants qui vivent dans une vallée, qui risquent leur vie parce qu'un industriel veut y développer des activités. Et donc c'est une violence effectivement extrêmement grave et je dirais même totalement inacceptable. En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à ma démarche, je me tiens à votre disposition pour vous donner de plus amples explications et vous prie de recevoir, Monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Madame Annie Thébaumioni. Et donc, je tiens à signaler qu'il y a une pétition en ligne et que cette pétition en ligne, vous pouvez la trouver. Elle est sur Changeorg, il suffit de taper pétition et variscan, V-A-R-I-S-C-A-N. Vous tapez sur Google pétition variscan et vous verrez apparaître une pétition Changeorg qui n'a malheureusement que moins de 3000 signatures. Et ce qui fait que moi, ce soir, trois mois après cette lettre ouverte, j'ai voulu la reprendre en intégralité dans notre émission Radar pour bien dire aux gens, attention, attention, danger, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens compétents qui disent qu'actuellement, on est en train de faire des choses extrêmement dangereuses vis-à-vis -vis de la population, et il faut que vous alliez en masse euh, signer cette pétition pour qu'elle ne reste pas collée à 3 000, mais qu'on monte rapidement à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 signatures pour empêcher, pour empêcher que cette vallée, la vallée de Coufflans, bah, devienne un, un dépotoir euh, industriel et une zone mortifère pour les travailleurs et pour la population. Donc, bah, je tiens à remercier Annette Beaumoni pour son travail euh, de plusieurs décennies, courageux, et puis aussi pour le fait qu'elle méprise euh, les, la Légion d'honneur et... et euh, elle n'accorde aucun crédit à toutes ces choses parce qu'elle veut même rester... Si même si c'est Même si elle mériterait beaucoup plus que cela, mais parce qu'elle elle a placé la défense de la vie et la défense des travailleurs au-dessus de ses intérêts personnels. Et elle est complètement à contre-courant de, de, de toute la fange actuelle. Voilà. Et donc, je tiens à la remercier en mon nom et au, au nom de tous les gens qui, de manière anonyme, aussi luttent, les militants, et puis les gens aussi qui sont atteints de ces pathologies liées au nucléaire, liées à l'amiante, liées, liées à, à l'agrochimie parce qu'il y, y a beaucoup d'agriculteurs qui sont coincés par le crédit agricole qui remboursent des prêts et qui sont obligés d'utiliser sur leur champ des pesticides et ils le payent de leur vie parce que euh, chez les exploitants agricoles il y a des taux de survenue de cancer qui sont 75 fois 55 75, 75 plus haut que dans le reste de la population française. Voilà donc il est temps réellement que par rapport aux pesticides, que par rapport à beaucoup de pratiques industrielles, et eh bien on, on est réellement une, une, une politique nouvelle qui tienne compte des intérêts des populations et des travailleurs. Il euh, y a un truc que je voulais te demander. Oui. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'une pétition. Est-ce que tu ah, as oui. le lien Alors, le, le, non, j'ai pas le, le lien entier. Il est extrêmement long. On le mettra sur la, oui, sur on, la page, après, sur la page euh, Radio Anarchiste Diffie de la République que vous trouvez ça, sur Facebook. Et c'est une pétition, c'est une pétition change euh, qui n'a malheureusement pour le moment que 3000 signatures. Mais j'espère bien qu'après cette émission, vous allez être très nombreux à la signer parce qu'il faut se mobiliser. Et ça va me permettre de passer directement euh, euh, à, à notre invité qu'on va avoir en direct sur son portable, qui est Monsieur Eric Pététin qui est bien sûr euh, avec euh, quatre autres personnes courageusement sur euh, sur une ZAD qui est euh, la ZAD d'Oloron-Sainte-Marie où là ils essayent d'éviter euh, 3 km qui coûtent je crois plus de 65 millions d'euros les 3 km dans la, dans la vallée d'Aspe qui est le la, la, la le, le, le je dirais le le dernier morceau de route qui coûte plus cher qu'une autoroute pour, en fin de compte, relier la France et l'Espagne et faire passer des camions, des camions, des petits camions, voilà, comme, comme les aime Macron, alors qu'il existe déjà une, une ligne de chemin de fer. Donc c'est lié directement à la lutte que lui-même avait menée avec d'autres au tunnel du Sonport. Donc plutôt que moi d'en parler... Je vais appeler Eric Pététin tout de suite pour qu'il nous en parle en direct. Donc vous voyez, je prends mon portable et je vais appeler mon ami Eric. Donc hop, attends, c'est Allez, et c'est parti. Tu, tu, tu... Oui, c'est bon. Donc je suis en train d'essayer de joindre Eric Pététin sur son téléphone portable. Je recommence à déconnecter. Ah, attendez, je, je, je refais un essai. Appel vocal. Ah, j'arrive pas à le joindre. Alors. Zut. Alors, j'ai un problème, je crois, sur mon portable par rapport à... Euh, c'est au Bluetooth qui me relie à l'enceinte amplifiée. Donc, je vais retirer le Bluetooth et puis je vais essayer de faire ça avec euh, le haut-parleur. Je Oui, oui. Euh, non, non, le... Oui, le... Oui, euh, le ouais. Donc, euh, excusez-moi, là, c'est les petits problèmes techniques. Comme quoi, vous voyez que c'est euh, réellement euh, du direct. Euh, oui, donc je désactive et je vais réessayer d'appeler Eric en direct. Et par contre après je vais la mettre le parleur. Ah non ça sonne déconnecté, tout tout tout, ça fait tout tout tout j'arrive. Ça n'avait rien, rien à voir avec le Bluetooth. Donc euh, ben je On ne sais pas. On réessera tout à l'heure. On tout à l'heure. Donc, ce qu'il y a, c'est que sur, sur cette ZAD. Voilà, euh, pas... ils sont, plus, voilà. Se ils se sont se se peu nombreux donc euh, il y a quelques jours il y a eu les travaux de forage préparatoire parce qu'il faut savoir que sur ces 3 km il y a plusieurs ouvrages d'art à la fois tunnel et pont c'est pour ça d'ailleurs que sur 3 km ça coûte plusieurs euh, dizaines de millions d'euros ça coûte presque le prix d'une autoroute pour une route c'est parce que c'est un, un endroit de, de nature jusqu'à jusqu présent préservé qui maintenant va devenir un passage obligé pour les, les camions qui transporteront des marchandises entre la France et l'Espagne. Donc, qu'est-ce que c'est Ces dizaines de millions d'euros, c'est de l'argent des contribuables, donc de tous les citoyens français, qui vont servir à qui À des compagnies de transport privées qui vont transporter des marchandises. Et c'est là où se trouve tout, toute la perversion euh, de l'aménagement du territoire. Et donc, bien sûr, ça aussi, c'est avec l'accord du préfet et des, et des élus locaux, qui chacun, parce que moi, je suis un élu local, j'ai une compagnie de transport à côté parce que bon, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Ben effectivement, je vais soutenir ce genre de projet parce que pour moi, c'est un investissement fait avec de l'argent public, donc je vais retirer des dividendes privés. C'est exactement la même chose qui se passe sur le nucléaire. Au Japon, on l'a vu, c'est-à-dire qu'au Japon, il y a la compagnie Tepco. À le 11 mars 2011, qu'est-ce qui se passe ben, Il y a un grand tsunami. On a une centrale nucléaire dans la région de Fukushima. Il y a une partie de la vague qui passe par-dessus le mur qui normalement aurait dû empêcher la vague d'arriver. Les groupes électrogènes qui devaient mettre en sécurité quatre des six réacteurs, eh bien, sont HS. Euh, les réacteurs passent en surchauffe, fondent donc on a la catastrophe de Fukushima, il y en a qui explosent, peu importe de savoir si l'explosion, c'est de l'hydrogène ou si c'est une réaction nucléaire, mais avec les résidus, on sait effectivement sur le réacteur numéro 3, c'est une réaction nucléaire. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Cette compagnie privée, elle est nationalisée. Parce que le grand principe, c'est je privatise les profits, je nationalise les pertes. Et qu'est-ce qui se passe avec Areva aujourd'hui Effectivement, Areva, en ce moment, il y a une espèce de montage financier pour transférer Areva vers une autre société pour que, en fin de compte, les pertes euh, disparaissent par un tour de passe-passe politico-financier et on va réinvestir de l'argent public dans cette euh, société pour soutenir euh, euh, une impasse euh, industrielle et financière qui est l'impasse du nucléaire. Et aujourd'hui, je tiens à le dire, il y a, une ch euh, enfin hier, on le sait aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé la fermeture immédiate du réacteur à Tricastin et des installations de Tricastin, parce qu'il y a une digue qui est censée protéger l'installation qui peut céder à tout moment, donc, entre guillemets, pour éviter une catastrophe nucléaire, mais en fin de compte, il semblerait que ce soit une manipulation médiatique pour faire passer à l'as ce qui va se passer de très important à Paris le 10 octobre, c'est-à-dire qu'il y a même... Euh, euh, Stéphane à travers l'observatoire du nucléaire qui s'est porté partie civile contre l'ASN l'ASN veut donner son accord aux cuves en acier spécial de l'EPR alors que l'on sait qu'ils ne répondent pas aux normes c'est à dire qu'en fin de compte on veut donner une autorisation pour une, une espèce de, de catastrophe nucléaire préprogrammée, parce que si on met en place cette cuve et si on y installe les barres de combustible et qu'on qu fait diverger ce réacteur alors qu'elle n'est pas aux normes, eh bien, il nous prend au nez une gigantesque catastrophe nucléaire. Et aujourd'hui, donc, les, les législateurs français peuvent mettre le haut là et dire non, écoutez la SN, vous ne pouvez pas donner une autorisation alors que la cuve, on sait qu'elle ne répond pas aux normes. Ce n'est pas… C'est criminel, c'est criminel contre la nature, contre la population. Et même, tout simplement, contre un simple principe de précaution. Et donc aujourd'hui, eh ben on fait le tour du passe-passe. C'est-à-dire qu'on euh, agite la main gauche pour que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans la main droite. Donc, ce tour de passe-passe, il est simple. On dit, regardez, on s'intéresse à votre santé, à Tricastin. Et moi, je peux vous le dire, Aline Pochard pourrait même vous le dire, elle est native de Bolène, donc juste à côté de Tricastin. Elle est obligée de fuir. Elle a perdu de l'argent, elle a fui. Euh, bon, elle n'a pas été vraiment soutenue par les associations qui, soi-disant, sont anti-nucléaires en France, parce qu'elle était de droite. Parce que la bonne victime euh, du nucléaire, elle est de gauche. Tu ne peux pas être de droite et respirer des radionuclides. Non, ça ça n'intéresse pas à certaines associations qui travaillent pour Europe Écologie Les Verts, qui travaillent pour, pour, pour des partis politiques. Et donc, toute cette instrumentalisation politique de la lutte anti-nucléaire, on la paye aujourd'hui, mais en retour. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, ce tour de passe-passe, il -passe, y a des gens qui vont se féliciter. Oui, mais moi je dis, c'est toutes les installations nucléaires qu'il faut fermer. Je dirais même, c'est carrément l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire que là, on a là trois mots coller Autorité, sûreté et nucléaire. Alors, je vais vous dire, l'autorité, si c'est à la mode Mélenchon, c'est-à-dire que euh, l'obéissance absolue et inconditionnelle de l'autorité, ce qu'il dit par rapport à la police... Heureusement qu'ils obéissent hein, quand il parle de la mort de Rémi Fraisse, de la mort d'Adama Traoré, de la mort de Monsieur Liu. Heureusement que la police obéit. Et quand il y a des bavures, qu'est-ce qu'il dit il, dit il dit qu'il y a eu la violence légitime de l'État. Autorité, sûreté. Moi, on peut me parler de sécurité. La sûreté, c'est un peu déjà une notion différente. Et nucléaire à côté. Ah non, le nucléaire est intrinsèquement antinomique avec la vie. Il est intrinsèquement dangereux. Il n'y a aucun radionucléide qu'un organisme vivant puisse ingérer et qui est ait inocuité. Mais comme le nucléaire est stochastique, c'est-à-dire qu'il est lié à des probabilités, effectivement, vous pouvez mourir entre maintenant tout de suite et dans 30 ans. Et quand vous mourrez, il sera impossible de relier votre mort directement au radionucléides que vous aurez ingéré ou respiré. Et donc, c'est pratique. C'est la mort différée, c'est la faute à personne, voilà... Euh, mais contrairement au cas de l'amiante où effectivement quand on vit à côté d'une mine d'amiante ou quand on travaille dans une mine d'amiante ou quand on travaille dans une entreprise qui utilise de l'amiante il est plus facile de faire le lien entre le matériau incriminé et les pathologies. Alors que dans le nucléaire, malgré que l'on sache qu'il y a, je crois plus de 3% de survenus de l'eucémie chez les enfants à 30 km autour des centrales malgré que l'on sache que le cerveau des oiseaux est plus petit pour les oiseaux qui vivent proches de centrales nucléaires, parce que ça a été constaté à, à, autour de Fukushima et tout ça, malgré qu'on sache tout ça, qui sont quand même des données scientifiques incontestables, malgré qu'on connaisse l'effet Petco quand même, qui est… c'est qui qui est, qui est, est 1972, on est en 2007, donc c'est ça fait plus de 40 ans qu'on sait que les très faibles doses, justement parce qu'elles produisent peu de radicaux libres, ces radicaux libres ne s'annihilent pas entre eux, et donc viennent euh, détruire la membrane cellulaire. Donc on a des atteintes à des doses qui sont 5000 fois inférieures aux, aux faibles doses reconnues, qui sont mortelles pour la cellule, donc qui vont obligatoirement générer des pathologies euh, très inquiétantes. Et on est en dessous des seuils de doses mesurables, donc, il faut arrêter de dire qu'il peut y avoir une sûreté nucléaire. Il n'y a pas de sûreté nucléaire. La, la seule chose qu'on peut faire, c'est laisser les radionucléides naturels dans les couches géologiques. Parce que de l'uranium, il y en a partout. Il y en a dans l'eau de mer. Mais l'uranium est un radionucléide naturel. Et quand il est dans le granit ou dans l'eau de mer, il n'est pas dangereux. Comme celui qui est généré par les poussières. Par exemple, quand, quand au Niger, on a des mines et qu'on brise, c'est-à-dire qu'on prend de la roche, qu'on la réduit en poussière, et qu'on met de l'acide dessus dans des grands bassins à ciel ouvert, qui font 100 mètres par 50 mètres, dans une région où il y a du vent, et qu'on produit le fameux yellow cake comme ça, eh bien... Sur place, tu as des associations. Là, je crois d'ailleurs que le responsable de l'association Man au Niger vient de reçoir, recevoir un prix. C'est une association qui a été créée en 2002. Mais moi, quand j'ai dénoncé le fait à travers Madal Chantal Cuigné, que, que je tiens à saluer ici, qui est une femme courageuse, qui est une véritable anti-nucléaire, qui a quitté le réseau de Sortir du nucléaire et qui s'occupe ben, voilà, des problèmes du nucléaire en Bretagne, mais qui était en relation directe avec les militants euh, au Niger, donc avec cette association, elle, elle avait levé des fonds pour cette association. Elle avait levé des fonds. Et 3800 euros de ces fonds-là ont été accaparés par le réseau. C'est-à-dire qu'on servit à nourrir euh, les permanents et, et, et, et la machine de guerre électorale qui est le réseau sortir du nucléaire, plutôt que d'aller acheter des véhicules, des, des outils de mesure à des gens qui souffraient localement et qui combattaient localement le nucléaire. Et donc, moi, je me suis élevé contre ça je l'ai payé, j'ai été viré d'association, mais je m'en fous. Parce que moi, je suis comme Madame anité Beaumoni. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens qui sont réellement victimes. Je me fous de savoir si, si Aline Pochard euh, vote pour le FN, vote pour, pour Mélenchon, vote une pour vie, quoi. Une vie. une vie est une vie. Voilà, exactement. Une vie est une vie. J'ai pas à demander euh, quoi que ce soit. C'est-à-dire que ça, ce serait une discrimination totalement inacceptable. Inacceptable. Et aujourd'hui, on est dans l'acceptation de ces discriminations et on est dans l'acceptation du fait que des industriels puissent mettre en danger les vies de populations locales. Et là, il y a la responsabilité des préfets. C'est-à-dire que moi, je tiens à dire que j'espère qu'un jour, il y aura la disparition du président de la République, donc il y aura obligatoirement la disparition des préfets, qu'on re, qu reviendra dans une République réelle. Euh, c'est-à-dire que ce sera un pouvoir, la chose publique, c'est-à-dire le pouvoir du peuple pour le peuple, que... L'autorité viendra de la compétence. Donc des, des femmes comme Anita et Momoni, j'espère la retrouver au ministère de la Santé, au ministère du Travail. Ça nous changera euh, des, de, de femmes qui ont réalisé euh, des plus-values euh, euh, incroyables, je crois qu'ils s'évaluent en millions d'euros, euh, sur le licenciement de 900 cadres. Hein, ça nous changera. Ça nous changera la vie. Ça, ça, je sais pas, moi je me sentirai respirer, tu vois, d'avoir de, des gens compétents euh, dans un gouvernement qui sera limogeable par des assemblées, pas obligatoirement nationales, on peut très bien concevoir euh, des assemblées régionales, donc élus au suffrage universel direct avec reconnaissance du vote blanc et avec le vote de tous les résidents qui éliront en plus des députés nationaux qui eux éliront le gouvernement. Et tout ça sera révocable, c'est-à-dire que l'électeur du bas à tout moment, eh bien il suffira de définir un quorum, si l'électeur du bas dit bah, les mesures que ce qu'est en train de prendre ce gouvernement ne me représente plus, il pourra convoquer un référendum qui mettra fin à ce gouvernement. Et on en ré réélira un autre, c'est pas grave. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce ne sont pas des gens qui accaparent le pouvoir de décider, euh, qui accaparent le pouvoir de s'exprimer à la place des autres. C'est pas ça la démocratie. Ça, c'est un système électoraliste, clientéliste et plutocratique. C'est-à-dire c'est le système qu'on a actuellement. Voilà. Où on a des minorités euh, qui accaparent le pouvoir et qui se mettent à parler à la place des gens. Donc moi, quand j'entends le MEDEF, qui ne représente pas le patronat français, parler à la place de tout le patronat français, qui lui, par contre, c'est des petites et des moyennes entreprises, alors que le MEDEF, ce sont les entreprises du CAC 40, ce sont des très grosses entreprises. Donc déjà, moi, je dis, dans le cadre d'un gouvernement démocratique et républicain, donc de la chose publique, je dis déjà, pff, dans les négociations paritaires, le MEDEF, tu dégages on veut un syndicat patronal représentatif. Et je dis, sur les syndicats ouvriers, je dis, ben voilà, moi je vois le syndicat solidaire, hein, Sud, il n'est pas reconnu, hein, parce que les accords de Grenelle, c'était après la guerre, il n'existait pas. Donc il faut reconnaître. Les on peut rappeler qu'ils se sont renflés voilà. à l'époque. Exactement. Donc il faut, il faut reconnaître des syndicats qui représentent réellement le monde ouvrier, qui représentent réellement le, le, le monde des gens qui travaillent, pour de manière paritaire sans que le gouvernement s'en occupe. Ça ne doit pas dépendre ni des assemblées régionales ni de l'Assemblée nationale. Les négociations paritaires, c'est entre syndicats représentatifs. Mais aujourd'hui, on n'a plus de syndicats représentatifs ni du côté des patrons ni du côté des travailleurs. Et c'est pour ça que les gouvernements s'intéressent grandement à tout ça, parce que bah, c'est un pactole. La retraite par répartition est impactable. Donc, tu as des compagnies d'assurance, des banques qui s'intéressent à tout cet argent parce qu'on aimerait bien pouvoir boursicoter avec. Et en fin de compte, on arrivera à la situation, comme dans certains pays anglo-saxons, où tout à coup, il ben, y a 20 000 ou 100 000 retraités qui n'ont plus de retraite, qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a des grandes réformes à mettre en place. On le sait en France. On a résorbé le chômage avec les 35 heures. Donc, aujourd'hui il faut dire les 20 heures par semaine. Il n'y a que les 20 heures par semaine qui pourront permettre de répartir le travail et d'arriver à un plein emploi et une répartition des revenus. Et après, il faut des cotisations sociales sur tous les revenus. Ce n'est pas compliqué. Et là, il n'y a plus de trou de la sécurité sociale. Et là, la retraite, elle peut être inscrite dans la Constitution à 60 ans pour tous. C'est-à-dire, on ne la conditionnera plus à des annuités, à des nombres de trimestres à avoir. Vu que dorénavant, les cotisations sociales seront payées sur tous les revenus, eh bien tout le monde aura le droit à la retraite. Et elle n'est pas belle, la vie, et tout ça est parfaitement... — les automates ?— Alors, les, les, y compris, bien sûr, les revenus que génèrent les robots. Eh bien mmh. le robot sera taxé, vu que tout revenu généré. Génèrera... Je que le robot, il doit pouvoir... Alors, aujourd'hui, je sais que le groupe Auchan a ouvert une grande surface où il n'y a plus du tout de caissière. Donc, le petit consommateur, il fait son petit code il fait la caissière, il n'est pas payé pour ça, les prix euh, ne diminuent pas pour autant, et même la politique de diminution <coughs> du prix, ben c'est la politique aussi de diminution des salaires, donc ce n'est pas une bonne politique, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire... Ah, on a supprimé des emplois. Le critère n'est plus l'emploi. Parce que le monde du travail et le monde de la finance ont exactement les mêmes intérêts. Et ce ne sont pas les intérêts des travailleurs et ce ne sont pas les intérêts des citoyens. Donc quand les gens... Ils nous volent ont... nos vies. Exactement. Ils nous volent nos vies, à tel point même, comme l'écrit Anita Bomonie, que qu'il y a des hommes qui perdent au sens propre leur vie à la gagner. Moi, quand je discute avec euh, Philippe Billard qui a eu beaucoup de problèmes avec un DEL, EDF, donc un sous-traitant du nucléaire. Oui, lui, euh, il, il, il, encore, il a de la chance parce qu'il y a beaucoup de ses amis qui, qui sont encore dans le circuit et qui ont effectivement perdu leur vie. Non, mais lui, sa santé quand même en a pris un, un, un, un bon coup quand même. Dans, voilà, il est, il est pas indemne d'avoir travaillé dans le nucléaire en tant que sous-traitant. Mais comme il ne travaille plus sur des postes chauds, comme il est plus au contact de la radioactivité, il peut, il peut espérer avoir une espérance de vie beaucoup plus grande que ses, que ses ex collègues qui eux sont encore en, en train de de, de continuer, voilà, c'est les, les forçats du nucléaire. Oui, aujourd'hui, les, toutes les années en France, il y a des forçats du nucléaire qui meurent de pathologies radio-induites. Et Annie Thébomoni et Philippe Billard, ce sont des gens qui luttent pied à pied pour la reconnaissance de, de ces pathologies et aussi leur indemnisation. Dans une, dans une vraie république, la chose ne se discuterait même pas. On... Et ça a coupé oui, deux secondes. deux secondes. Donc il y a une petite coupure. Donc, euh, dans, dans le cadre d'une vraie chose publique, donc d'une vraie république, eh bien, des cotisations sociales sur tous les revenus reviendraient au fait que à la fois les caisses nationales d'assurance maladie et les caisses de retraite auraient euh, tellement de, de moyens que, bien sûr, euh, toutes les pathologies liées au travail seraient indemnisées à leur juste niveau. Voilà. Alors juste niveau, il n'y aurait même pas besoin de, de, de faire des procès, et, et voilà il n'y a pas à tergiverser, quelqu'un est mort à cause du travail, bah, on, doit, on doit indemniser sa veuve, ses enfants, voilà c'est logique, il faut en finir du temps Zola, l'ouvrier tombait du toit et c'était les autres ouvriers couvreurs qui, qui mettaient la pièce parce que le type, il avait les jambes cassées ou le truc comme ça, et quand il n'était pas mort. Donc on mettait la pièce pour qu'il puisse, pour que lui et sa famille puissent survivre le temps qu'il se répare et puis qu'il remonte sur un doigt, hein, sans armée Et donc aujourd'hui, on est en train de mettre en cause toute la sécurité. Euh, donc les, les travailleurs vont travailler plus longtemps dans des conditions de travail qui vont s'aggraver qui vont devenir dangereuses, et avec des indemnisations qu'on espère, que le patronat, enfin que le MEDEF, espère réduire un pot de chagrin. Et donc, il y, y a un vrai problème, c'est-à-dire que euh, c'est une atteinte à la paix civile euh, qui est en train de se mettre en place, et c'est pour ça que moi j'appelle à, à une insubordination non-violente active, et j'insiste sur la non-violence, et justement le 2 octobre, on va participer à la journée mondiale de la non-violence pour la situer justement sur le plan social, pour bien expliquer qu'aujourd'hui la violence qui fait le plus de victimes est la violence sociale, ce sont les victimes du travail, ce sont les victimes de, de, de, des systèmes de spéculation, il faut oublier que si sur Terre il y a plus de 100 000 personnes qui meurent de faim tous les jours, ce n'est pas parce qu'on ne produit pas assez de denrées alimentaires, mais c'est parce que la spéculation notamment sur les céréales est telle qu'il eh y a une partie... Euh, du riz, il y a une partie du blé il y, y a une partie euh, de beaucoup de produits alimentaires de base qui pourrit dans des entrepôts tout simplement parce que le cours n'est pas assez haut, donc on préfère mettre des, des milliers de tonnes de nourriture dans des entrepôts qui vont finir par pourrir, donc qui à la fin seront impropres à la consommation, mais on va relever les cours, voilà, donc ces politiques-là doivent totalement disparaître et je dirais c'est pas l'humain d'abord, c'est pas ce slogan spécis qu'on a entendu c'est je dirais les, les droits d'abord et la terre a des droits et dans le cadre des mines je pense qu'il faudrait passer une loi planétaire expliquant qu'une activité extractiviste qui va générer des nuisances euh, pour euh, les populations locales et pas seulement humaines mais aussi animales parce que euh, moi je, je tiens à citer la base de Kourou en Guyane ce que peu de gens savent c'est que tous les peuples chasseurs-cueilleurs que la France ne reconnaît pas comme peuple autochtone, vu que la France n'a pas ratifié la convention numéro 162 de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Hein, et bah comme oui, bien sûr. Et, et donc euh, la France, ne reconnaissant pas les peuples autochtones, euh, n'est pas capable et n'est ne, pas en mesure, enfin les institutionnels, de dire que la base de Kourou d'où décollent les fusées Ariane qui sont une collaboration du Reich de l'Union Européenne et d'où décollent aussi des fusées maintenant de la Fédération de Russie hein coucou monsieur Poutine et euh, eh bien cette base a chassé tout le gibier à plus de 300 km parce que les décollages font tellement de bruit que ben, tout le gibier s'éloignait donc quand on est un, un peuple qui a comme mode de vie la chasse eh bien on se retrouve à être affamé et à fuir à plus de 300 km de la base de Kourou. Et pour en revenir au problème des mines, oui, il y a toujours là, tous les jours en Guyane, il y a des gens qui manifestent contre un projet de mine ignoble, et réellement ignoble. C'est le projet Montagne d'Or, dont mon ami Gérald Lebrun est venu parler sur une émission que vous pourrez trouver sur les émissions antérieures qui sont stockées. Ce projet, je le rappelle vite fait, c'est un trou de 2,5 km de long, de 500 mètres de large et de 400 mètres de profondeur qui va générer 24 millions de tonnes de boussianurées dans un endroit je crois ça s'appelle des forêts tropicales humides ça veut dire qu'il pleut tous les jours je sais plus je crois c'est vers 16-17 heures il pleut Donc, comment est-ce que vous voulez créer des bassins euh, étanches qui vont faire en sorte que les boussianurées ne repassent pas dans l'environnement c'est rigoureusement impossible donc pour extraire des nanoparticules d'or on va pourrir un endroit de, de forêt primaire, qui en fin de compte est l'endroit de résidence de peuples premiers, dont on ne reconnaît pas l'existence, et de manière mitoyenne, à une des plus grandes réserves de biodiversité. Donc Monsieur Nicolas Hulot. Monsieur Nicolas Hulot, franchement, démissionner. Démissionner euh, non seulement ça, ça ne sera profitable euh, aux Guyanais mais ça vous sera profitable à vous aussi, parce que là, ce n'est pas des plumes que vous allez laisser. C'est-à-dire que, ouais, vous avez été financé par Ron Poulenc, par TF1, par, par des gens qui ne sont pas cool du tout. Euh, quand vous vous présentez comme candidat à Europe Écologie Les Verts pour les présidentielles de 2012, vous arrivez à faire un discours d'une demi-heure où vous ne prononcez pas une seule fois le mot nucléaire, alors que c'est juste après la catastrophe de Fukushima. Je trouve ça très fort. Oui, vous êtes très fort à ce niveau-là pour embourber les gens. Mais là... Je crois que vous avez... Là, il y a un cap qui est en train d'être dépassé. Donc, il faut comprendre que si vous démissionnez pas, ben, vous êtes totalement grillé. C'est quoi C'est le, le ministère de la transition écologique. Alors, déjà, moi, je trouve, je, trouve, je trouve ça étonnant. Parce que déjà, transition... quand, quand Il y a des gens qui parlaient de transition énergétique. Et moi, ça me donnait envie de tousser ou de, ou de rigoler ou de pleurer, euh, au choix. Parce que dans un pays où on n'a fermé aucune installation nucléaire, comment est-ce qu'on peut parler de transition c'est assez étonnant. S'il y a une transition, c'est qu'à un moment, on ferme certains types d'énergie, puis on en ouvre d'autres. Alors oui, moi je suis pour le développement de l'éolien, mais pas de l'éolien industriel. Du petit éolien, et notamment des éoliennes à pales verticale Et je suis aussi pour le fait qu'on consomme localement l'énergie produite localement. Je suis aussi pour qu'on imagine des moyens de stockage, comme notamment l'air comprimé, qui permet sans métaux lourds et sans installations qui sont dommageable pour l'environnement et pour les populations, de stocker et de récupérer plus de 50% de l'énergie stockée. C'est-à-dire qu'on peut concevoir une éolienne qui crée de l'air comprimé, qui stocke l'air comprimé, et quand on a besoin d'électricité, donc justement il va y avoir un lissage de la production pour la distribution, eh bien on utilise cet air comprimé qui peut être distribué dans les logements et en plus, cette terre comprimée en se détendant crée de la fraîcheur, ce qui fait que ça peut refroidir de l'électronique ou des pièces électriques. Donc, on a là des voies pour nos industriels pour imaginer euh, que la distribution de l'énergie ne soit plus liée totalement à l'électricité. L'électricité, ce n'est pas une source d'énergie. L'électricité, c'est un moyen pratique de transporter des grandes quantités d'énergie à distance. Et donc, on a centralisé la production d'énergie, on a développé des lignes à très haute tension, et en fin de compte, on s'est embringué avec le nucléaire dans des protocoles et des processus industriels, euh, et fais attention, sur les d'avoir tes doigts qui passent devant l'objectif. Voilà. Et, et on, a, on est arrivé à une position où... Il faut amortir les investissements, mais on n'investisse pas dans les, dans les vraies voies d'avenir. Et la première voie d'avenir au niveau de l'énergie, c'est déjà d'en consommer beaucoup moins. Donc, ça c'est certain. On ne, il ne le faut surtout pas remplacer euh, l'énergie que produisent actuellement les centrales nucléaires. Il faut en, rem en remplacer une partie. Il faut prendre des mesures législatives, par exemple, pour ne plus produire euh, d'aluminium métal à partir du minerai. Donc là, je, je crois qu'on peut fermer euh, 20 de nos plus vieilles centrales nucléaires immédiatement sans perdre aucun kilowatt à la consommation. Et puis surtout, il faut développer des habitats euh, qui vont être ou peu consommateurs d'énergie ou carrément ce qu'on appelle des habitats énergie positive. C'est-à-dire que sur le chauffage, qui est une très grosse dépense pour les ménages, euh, et bien, il faut déjà interdire l'emploi d'électricité, mais au-delà de ça, il faut permettre aux gens de transformer leurs habitats pour que leurs habitats soient des habitats énergie positive. Et donc ça, c'est vraiment des bonnes mesures gouvernementales, des bonnes mesures pour l'environnement et des bonnes mesures pour les gens. voilà Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont avoir de plus en plus de mal à payer leurs factures de chauffage et ils vont se retrouver très rapidement à être coincés dans, dans des impasses industrielles et sociales et c'est ça aujourd'hui je crois qu'il faut retenir c'est que on, on est embringué dans des impasses industrielles et sociales par, euh, par des personnes qui n'ont qui aucune légitimité je vais essayer de recontacter mon ami Eric Peteta parce que je suis quand même euh, assez inquiet de ne de, de, de pas l'avoir eu et puis, euh, de... donc deuxième tentative ouais, ouais, ouais. Alors, Sur, surtout, que je voudrais quand même qu'on ah bah, explique, qu explique un petit peu leurs conditions de vie parce que bon, on est super content qu'il y ait des aides un peu partout, des zones à défendre. Mais il faut un petit peu voir le contexte, c'est qu'ils sont dans la forêt, ils sont dans la nature et ils n'ont pas accès à toutes les commodités qu'on peut avoir nous, nous autres dans l'urbanisation, c'est-à-dire se laver, manger, etc. Donc on peut les féliciter, les remercier et les aider parce que sans eux, les ZAD ne seraient pas là et c'est pour moi un rempart contre la destruction planifiée dont tu nous as parlé tout à l'heure. Donc, il y a, on, a, on a mis aussi une... une en, voilà. Alors, j'ai essayé de rejoindre Eric, mais il y a marqué que son portable est déconnecté. Donc, je tiens à préciser que pour cette ZAD, parce que des, des ZAD, il y, en a, il y en a des dizaines en France, heureusement. Hein. Moi, je dis plus il y en a, mieux c'est. Hein. ZAD partout, comme, comme dit Eric. Euh, pour la, pour, spécifiquement pour la ZAD de Laurent-Sainte-Marie, et ils sont peu, peu nombreux, donc déjà s'il y a des gens qui veulent les rejoindre, bravo. Et puis aussi ils sont à la recherche non seulement de dons en nature, c'est-à-dire ils ont besoin de clous, de planches pour, pour, pour s'installer parce qu'en plus au niveau climatique il a beaucoup plu. Et on a mis en place, des amis ont mis en place une petite cagnotte litchi que vous pourrez retrouver, on en mettra aussi l'adresse euh, sur euh, la page Radio Radar sur Facebook pour pouvoir qui donner un euro, hein, parce qu'ils en sont là, ben, c'est les choses qu'on peut pas, euh, qu'on est obligé de payer avec de l'argent. Voilà, donc euh, la bouteille de gaz pour cuire la cuisine, parce qu'ils sont respectueux, ils vont pas prendre euh, le bois pour euh, faire leur cuisine, parce que là, ils sont là pour empêcher qu'on coupe les arbres. Donc, euh, s'ils se mettent à couper les arbres pour, euh, pour faire leur popote ça va faire un peu désordre. Donc, et ils veulent avoir un impact euh, faible sur l'environnement, donc ils s'organisent et puis il faut, moi je tiens aussi à remercier parce que j'ai eu Eric au téléphone à la fois au niveau de sa santé physique et de son moral et, le courage. et, et oui, et de, des cinq, hein, les cinq qui sont sur la date, je tiens à leur dire que ce sont des personnes courageuses parce qu'ils ont passé des moments où il a beaucoup plu, les, les conditions étaient difficiles et aussi la dernière fois, ils ont eu des gendarmes qui ricanaient pendant que des, des techniciens faisaient les forages préparatoires aux travaux dans la forêt et eux ben, ils, et Muriel l'a écrit ils ont pleuré et oui les hadiths qu'on essaie de présenter dans les médias comme étant des espèces de, oui. de, de bouts de feu de voyous de, de lanceurs de cocktails Molotov et ben, ce sont des gens quand ils ont vu qu'on allait, que tout s'installait pour qu'on coupe les arbres et tout ça et bien face aux gendarmes qui ricanaient ils ont pleuré et donc c'est c'est ce que j'ai dit à Eric c'était vos larmes contre leurs armes voilà et, et c'est ça moi que, que j'aimerais qu'on ait un peu cette image c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont exclus du monde du travail et qui se mobilisent pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour défendre nos forêts, nos derniers espaces de nature, contre des projets qui ne sont pas des projets pour l'intérêt général, parce que la vallée d'Aspe n'a pas besoin de cette route. On sait que cette route va servir majoritairement à faire passer des camions et des marchandises. Il existe une voie de chemin de fer qui peut permettre cela. Et donc, on le sait très bien, le chemin de fer et la route, il n'y a pas photo hein, au niveau de l'impact sur l'environnement. Et donc, ces gens-là défendent les populations locales. Ces gens-là, euh, on devrait carrément leur octroyer un salaire parce qu'ils sont d'utilité publique. Voilà. Et donc, moi, je dis les ZAD sont d'utilité publique, les ZADistes sont de vrais citoyens. Et je tiens à le dire ici, euh, en leur nom, moi, c'est un soutien inconditionnel. Et à la fois le 2... On pensera à eux, et je parlerai d'eux dans cette journée de la non-violence, comme je vais parler d'annité Maumony et des gens qui souffrent de la, de la violence sociale et industrielle. Je parlerai d'eux parce que pour moi aujourd'hui, je suis très fier. On a une jeunesse en France qui est extraordinaire. Voilà, celle qu'on tue, celle qu'on matraque. Euh, elle est extraordinaire parce qu'elle résiste euh, à une vague d'agression sociale que la France n'a pas connue depuis très longtemps. Et elle, elle, elle y résiste avec euh, un grand courage et un grand calme. Parce qu'il y a énormément de provocations. Il y a beaucoup de procès où on essaie de tirer vers le fond des gens comme Frédéric Ragenes qu'on qu essaie de dire euh, « ce type est un violent ». Et non, il fait des images. Et effectivement, sur ces images, on voit la réalité de la violence dans les manifestations. Moi, je le dis franchement, bravo, bravo à vous euh, nous on fait nos petits trucs là on en a fait notre émission Radar c'est moi qui ai, qui ai monopolisé le crachoir parce que enfin, j'ai pas réussi à joindre euh, Eric mais par contre les thèmes que l'on aborde ce sont les vrais thèmes c'est à dire qu'aujourd'hui on doit défendre l'environnement et on doit comprendre que les ennemis des peuples donc des populations locales des gens qui disent j'appartiens à la terre ce sont les états et les transnationales les amis des peuples ce sont les gens qui disent, voilà, il faut donner la parole aux locaux, il faut donner la parole euh, aux riverains. C'est-à-dire que ben, ces gens-là de, de, de, de cette vallée, eh bien, ils ont raison de l'ouvrir, mais ils ne sont pas nombreux. Donc allons signer massivement la pétition. Moi, je veux l'avoir montée très rapidement. Je, je trouve ça affligeant de l'avoir à moins de 3000 signatures. Il faut que très rapidement, euh, on pèse de tout notre poids pour que, ben, pour que la voix du peuple soit entendue, tout simplement. Voilà, eh ben, je crois qu'on va terminer euh, sur cette parole, cette 25e émission Radar. Et donc, 25, 25, normalement, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois que je tous les jeudis. Oui, sur ce que tu as dit au départ. Non, je vais te poser une question. As, tu nous as parlé de lanceurs d'alerte. Oui. Et justement, tu as survolé tout un tas de choses. Moi, je voudrais juste te rappeler qu'ils donnent leur vie aux autres. Bien sûr. Et, il faut surtout pas l'oublier. Et puis aussi, il y a la notion d'assistance à personne en danger. Et là, je vais revenir sur Cédric Héroux, euh, qui a quand même été condamné. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un monsieur qui vit de manière frontalière, et puis un jour avec sa voiture, il trouve quoi Il trouve deux, deux, deux femmes euh, africaines euh, qui sont blessées. Euh, c'est l'hiver. Il les prend dans sa voiture. Alors, euh, moi, je, euh, il les aurait laissées dehors, crever. Euh, il n'aurait pas été poursuivi. C'est ignoble. Ça aurait été normal, selon si vous... eux. Alors oui, justement, c'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, j'ai entendu que l'armée libyenne, parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés pour qu'il y ait des, des espèces de, de camps euh, euh, en Libye, qui sont des espèces de camps de concentration, ce sont des camps de concentration, et bien l'armée libyenne, avec ses bateaux de guerre, est en train à la fois d'éloigner les ONG et puis de de faire un vaste filet, il semblerait que c'est en train de relancer l'esclavage local. cest -à, à Calais, on nous a rappelé ce que c'était qu'un camp. Voilà, exactement. Et puis surtout, à Calais, il faut que les gens comprennent bien, c'est que le, le, le Royaume-Uni euh, a versé des dizaines de millions d'euros à la France, parce que la majorité de ces gens... Bon, il y avait, il y avait des Kurdes, il y avait, il y avait des Libyens, il y avait des Syriens, et ces gens-là avaient une partie de leur famille euh, au Royaume-Uni, et donc tout naturellement, c'est le regroupement familial, ils voulaient rejoindre le, leurs proches, et, et que donc que ça gênait les politiques, et donc c'est pour ça qu'on donnait de l'argent, et cet argent, moi je ne sais pas ce qu'il est devenu, moi ce que je sais c'est qu'il y a des centaines d'enfants qui ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, il euh, y a des passeurs qui s'en sont mis plein les poches, et visiblement peut-être tout cet argent... Euh, il a été où tout cet argent Voilà, moi j'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Je sais qu'il y a Isabelle Grenet qui a fait un, un très beau documentaire euh, là-dessus, qui est projeté en ce moment. Bah, je dis aux gens, allez voir, renseignez-vous pour savoir ce qu'était qu Calais, ce qu'était Grande Sainte, et ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il y a des gens bah, qui, encore, dans les conditions précaires et persécutées, essayent euh, de faire reconnaître simplement euh, l'endroit de réfugiés. Actuellement, on reconduit dans des pays des gens qui sont menacés de mort s'ils retournent là-bas et donc c'est ignoble, c'est réellement ignoble, la, la, la politique de l'état français est ignoble et donc moi je dis que quand on s'y oppose de manière non violente eh bien ce n'est pas ce n'est pas un droit c'est un devoir et donc je dis, je dis aux magistrats français mais je, je leur dis là, j'en profite la magistrature, vous avez un rôle essentiel à jouer, à la fois le 10 octobre par rapport à la SN et à la fois aussi par rapport aux gens qui portent assistante aux réfugiés, parce que c'est à travers vous que l'on peut défendre la démocratie. Et donc, dans les jugements que, que vous allez donner, parce que vous allez dire le droit, réfléchissez bien. Ça vous concerne directement, très directement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense qu'on peut fermer ce 25e numéro radar sur ces paroles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je voudrais parler de ma situation parce que ça date du 16 septembre. Et en fait, je vis un truc euh, très dur. C'est que mon fournisseur d'accès Internet, euh, bah, je vais le citer, il s'appelle Bouygues. Je l'appelle au téléphone pour essayer de comprendre la situation. Et donc, je vous ai ramené un, un, un petit schéma pour bien montrer ce, ce qui se passe à l'heure actuelle depuis le 16 septembre. Donc, le localhost, c'est le PC sur lequel je suis branché, qui est directement relié à ma box LAN. Donc mon réseau, euh, mon réseau à la maison. On voit bien une pâte qui va vers un, un équipement qui explique tout, statique, avec l'IP de la passerelle qui est censée me rediriger vers Internet. Et on voit bien que c'est du, du matériel qui appartient à Bouygues, on a même son adresse. En dessous, il y a une autre adresse internet qui ne ressemble pas du tout à celle qu'on voit au-dessus. Euh, pour la simple raison euh, que c'est comme celle qu'on a à l'intérieur de nos, de nos foyers, c'est une adresse privée. Donc je suis à la fois connecté vers un équipement qui ne... c est, c est celui de, ton provider. Voilà, de mon fournisseur d'accès et un autre équipement qui n'a rien à faire euh, derrière ma box mais que Bouygues à laisser euh, délibérément euh, brancher euh, physiquement, puisqu'on le voit très bien, il y a vraiment un lien physique directement derrière ma box. Donc, on a réinitialisé euh, la box quatre fois, sans succès. Je suis coupé de téléphone, je suis privé de télé et d'internet. C'est un petit peu pour vous dire euh, pourquoi je suis un petit peu silencieux en ce moment sur euh, internet et pour cause. Voilà. Bah je remercie, bah, hein, Képy, bah, te remercie Marc et puis tu dis au revoir à tous. à la semaine prochaine.